première découverte de ma petite expédition, <rire> Petite. Hein. Voilà, je découvre des signes sur le Rhône, donc je suis près de Yen, regardez comme c'est magnifique, seulement au fond, et vous les entendez peut-être, il y a les voitures, donc j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Agnès donc euh, pourquoi je dis coucou Agnès Parce que euh, je lui dédicace euh, cette vidéo. En fait ça fait 15 jours que je regarde des vidéos, de, enfin, plus de 15 jours que je regarde des vidéos de Bushcraft et j'ai euh, découvert euh, la chaîne YouTube de Agnès Expérience Bushcraft qui m'a donné une furieuse envie de, euh, de faire ce que j'ai envie de faire en fait depuis des années que je ne fais pas beaucoup. De raisons. Euh, la première c'est que bon ben voilà j'ai pas testé. Donc là au bout de 15 jours l'envie est chevillée au corps donc là je me suis dit prochaine fois qu'il fait beau je prends le petit matériel que j'ai parce que je suis pas encore équipé et puis je vais faire mon premier thé au bord d'un ruisseau. Alors en guise de ruisseau Voilà le petit matériel que j'ai emporté que j'avais déjà avec moi alors bon c'est pas trop bushcraft hein, la, <rire> la thermos et la théière en, en fonte mais bon c'est ce que j'avais à la maison de toute façon je suis venu en voiture tout près d'ici c'est un premier test Il y a un peu de vent et euh, bon, ça ne va pas trop m'empêcher. Il ne fait pas trop froid, même si on est euh, tout début janvier, le 13 d'ailleurs. Euh, donc l'étape suivante, ça va, être, ça va être de récolter euh, tout ce qui peut aider à démarrer un feu. Donc euh, des petites herbes, des, des petites branches mortes sachant que j'ai pas de si, pas de hache, rien, donc il faudra que ce soit tout petit, euh, puis en suffisamment grande quantité pour que ça puisse euh, euh, chauffer mon eau. Je ne sais pas si j'y arriverai, déjà démarrer le feu, ça sera déjà une bonne étape. Euh, si en plus j'arrive à me faire chauffer l'eau, alors là, trop top. On va voir. Alors, l'étape suivante est accomplie. Bon, pas... Pas des grosses quantités, je pense que si j'arrive à allumer le feu, je serai déjà super contente. Donc voilà pour le démarrage du feu, c'est pas encore tout trié. J'ai vu qu'il fallait bien bien trier euh, tous les éléments. Donc voilà les, les plus faciles à brûler. Et puis voilà mon tout petit tas de bois. Je sais pas si ça suffira, on verra bien. En tous les cas, ce que je me rends compte, c'est que ça va pas être facile. Aujourd'hui, je suis raide et j'ai mal de partout, mais bon. On va se mettre en position pour démarrer. Voilà. Alors, comme il y a un peu de vent, j'ai fait un petit creux pour protéger, pour ne pas que tout s'envole. Je tâte le fond du trou pour sentir l'humidité, et du coup, je décide de, de mettre des cannes euh, au, fond du, au fond du trou pour me faire une séparation d'humidité, que ça démarre plus facilement. donc je mets au fond ce que je crois être des cannes de maïs qui sont en fait de la renouée du japon et puis je me mets à trier euh, les petits bâtonnets qu'il y a autour de moi donc pour euh, faire au plus vite quand le feu démarre hein. donc euh, petit à petit je me rends compte de ce qui est le plus sec, de ce qui est le moins sec et je trie là je vais mettre au fond du trou les fines particules d'écorce de bouleau qui sont restées au, au fond de la boîte. J'ai donc mis toutes mes écorces de boulot, donc une fois que ça a démarré, je ne peux plus faire de retour en arrière, de faire un deuxième feu, c'est quitte au debout. Et là je rappe donc l'écorce du boulot comme je l'ai vu faire avec les crafters Il y a une toute fine pellicule. Donc je recommence encore et encore. Je vais le faire pendant longtemps. J'ai vraiment envie d'y arriver. Oui, enfin, avec les outils de maintenant. Hein. d'accord. Je fais beaucoup d'étincelles, mais... Ça, ça prend... marche pas Non, c'est la première fois que j'essaye. D'accord, mais il faut déjà essayer la première fois. Ben voilà. C'est intéressant, c'est un... C'est de... un fire style. alors Je crois que c'est du magnésium qu'il y a là-dedans. D'accord. Et puis, ben, l'idée, c'est que d'avoir pris des corses de boulot qui, euh, normalement, prépare ben, bien. Il y a du vent. Euh, c'est peu. Non, je crois que c'est un peu tout à aussi. C'est un peu tout épais. Tout épais Oui. Mais j'ai. Euh, vous savez déjà en faire ou? Euh, non, pas avec ça. J'ai fou. Ah, ça y est, ça. Ah, ah ouais. eh ben voilà. Il faut en quantité. Des petits, des petits, des petits. Oh, ben merci. <rire> yes. Et ben voilà, oh, ben c'est simplement mon paiement mon gagnant c'est tout ouais. <rire> Ah, c'est bon là ah, c'est parti là oh, ça, maintenant, cool. il faut aller monter <rire> ah, <super. rire> merci beaucoup <rire> Je les avait tellement vus réussir avec l'écorce le... de boulot que non mais c'est tout bon. dépend des situations parce que vous récupérez les causes du boulot maintenant même s'il si n'a pas même si supposons que ça fait une semaine qu'il était, n'a euh, qu pas plu tellement il y a une humidité dans l'air donc en fait il faut faut il faut quelque chose qui ne garde pas l'humidité, donc regardez ce que j'ai récupéré, c'était ben, tout simplement ouais, ouais, ouais, ouais. le feuillage qui est dans le vent. Ouais, ouais. Donc ça sèche, parce que même c'est humide, vous voyez, c'est très humide aussi, la nuit. Mais dès que le soleil monte, il y, y a le vent, et ça sèche, donc ça ouais, ouais. le plus sec. Ah oui, c'est plus simple. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça appelle un peu les, les animaux du coin, <rire> peut-être. Avec le vent qui a sa Allez. c'est quoi le pour le chercher euh, gourmandise sauvage? Gourmandise sauvage, d'accord, je vais le chercher. à bout je suis arrivé Un petit thé voilà mon premier thé Bushcraft à la vôtre Coup que <rire> non, c'est d'être meilleur. Ah, bah oui, ah bien cette bien fois c'est meilleur. Voilà, donc j'ai réussi monter. J'avais tout ce qu'il fallait autour de moi. Une petite aide est venue au moment où il y avait besoin de quelques brins d'herbe. Voilà, le soleil commence à se coucher, commence à faire un peu frais. Donc je vais me rentrer. Et bien, euh, super expérience. Euh, J'y suis arrivé, euh, j'ai rencontré quelqu'un d'assez euh, super intéressant qui m'a bien aidé pour, euh, bah, pour démarrer ce petit feu. Et puis on a pas mal discuté, euh, c'est quelqu'un de bien sympa. Euh, voilà, et euh, bah, à bientôt! Voilà, j'ai éteint les braises avec l'eau. Euh, Là, qui était juste à côté, qui a deux mètres. Et maintenant, je vais les disperser pour plus qu'on voit que j'ai fait du feu. Comme dit si souvent, Agnès de Aventure Bushcraft. Voilà, on voit plus rien. On peut plus rien. On peut pas deviner qu'on a fait un feu par ici.